nous aller tout d'abord dans le verset thème de l'année nous parlons de nous parlons du fruit de l'esprit cette année donc en nous garder Galates chapitre 5 verset 22 et m'encourageons pendant l'année, pendant on étudié ensemble Galates chapitre 5 verset 22 m'encourageons et eh bien pour apprendre verset ça par cœur m'encourageons pour apprendre par cœur Galates chapitre 5 le verset 22 il dit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Ok, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance et la loi n'est pas contre ces choses. Donc, nous parler au mois de janvier, nous parler de l'amour, février, nous parler de la joie, mars, nous parler de la paix. Et ce mois-ci, nous parlons de la patience. Bon, euh, gale, euh, donc comme moi t'ai dit, bon Dieu, ça, c'était provision prophétique. Bon Dieu, t'a fait pour nous, parce que l'icône, nous t'a besoin, la patience, eh bien, dans moi ça là. Maintenant, allez dans Jean chapitre 11, Avem également. Dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11. Yes, Lord. Jean chapitre 11. Nous allons regarder. M'a pas essayé pas faire nous lit trop trop. OK, en nous le verset 25. Jean chapitre 11 verset 25. lui dit, je suis la résurrection. Euh, je suis la résurrection et la vie. Et puis, regardez qui ça le dit. Il dit, celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Regardez verset 40, l'entour. Verset ces 40 ans, Jésus dit, dans le même passage là, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Levez-moi, allez, dit gloire. On nous dit ça fort. On nous dit gloire. Dans tout cas, la gloire. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant moi, ça n'a parlé de la patience, comme nous dit. Nous avons déjà défini la patience. Nous garder différents aspects de la patience. Et maintenant, hein, nous avons regarder un sujet qui est important. C'est comment pour gagner patience Lorsque bon Dieu semblait que l'on en retard Comment pour gagner patience Le bon Dieu semblait que l'on en retard Pas gagner meilleure histoire Qui est capable d'illustrer thème ça que celle de Lazare. La Bible racontait l'histoire d'un homme qui a été Lazare. Il habitait dans une zone qui a été Il y un petit village qui était été Bethanie. Jésus était très près, membre de famille. Jésus était très près. Jésus était tellement près que depuis Jésus rentré Béthanie et puis Les besoin dormi et bien c'est la caille Marie, Marthe avec Lazare qu'il es dormi. Marie, Marthe avec Lazare, c'était une famille apparemment de trois chaque temps la Bible parlait, la Bible parlait des trois. Il ne pas de l'autre pa monde. Donc il parlait de Marie, Marthe avec Lazare. Apparemment, c'est les trois qui vivent dans la cave, Depuis Jésus, Jérusalem, il a besoin de côté pour le dormir, pour le passer la nuit là, il a été là Là, il a Jésus, il a bien. Yobali a mangé. C'était même Marie avec Marthe que, une fois, Jésus était à Bethany, Et puis, Marthe levait. Et rapidement, lui, Jésus venait avec disciples. Là, il cherchait manger pour Jésus. Il y a un mouvement dans la cuisine. Chaudière sous du feu. Poids à bouillir. Viens à préparer. Bon Dieu, il collait à fait. Parce que Jésus, là, mensonge Marie lui-même lui était dans le pied Jésus. Nous compte toute histoire là. Donc c'était même Kaï ça. Ça, c'était la de Jésus. C'était amis Jésus. C'était monde qui était près Jésus. Et puis une fois, pendant Jésus dehors. Yo voyez, yo nouvel si yon nouvelle balle urgente. Si c'était jeudi à cet un email et puis vous urgent in the subject line. Y urgent. Qui urgence qui gagnait? Eh bien, c'est que et yo dit Lazare, ton ami. ont dit, Lazare, ton ami. La, Lazare, celui que tu aimes, Lydie est malade. Vous voyez une note là-bas, Jésus rapide. Je est certain que Marie avec Marthe, là vous une note là. Pour y dit Jésus, que Lazare, C'est pas Lazare, n'importe qui, Lazare, Zami ou là. La. Lazare, moun, corps, mais un patne là. Depuis une bête ou dormir à 1h du matin, 2h du matin, à bâiller blague avec le Ça, c'est partenaire patron. Vous voyez une note, vous dites Vous la Lazare. Monsieur Malade. Donc, vous attendez à ce que Jésus brale lage tout bagaille pété courir pour le parer. Mais vous voyez Jésus note là. Et puis, a dit c'est quand Koua Jésus pas pas il a Qui parlé. Qui ça fait l'Éternel l'éternel que être en retard? Il y a un problème, il y a un problème, il y a eu un problème pour nous, il y a des gens un qui se tellement de bon Il y a problème Depuis, il y a un problème. Le Jésus, Jésus pas venu dans Uber, Jésus a ap, Jésus pris ton machine police. Et puis Jésus a pris sirène sirènes pour chirer la ria pour le paraître. C'est comme ça nous pensons. Mais quelquefois, l'un de Jésus va pa le paraître sous ambulance, sous sirène avec machine police. Nous auraient et puis nous pas réagi. Entre parenthèses, Femme surtout non seulement... N'appartient nous pour Jésus Agit immédiatement Femme d'outour, nous avons dit déjà Que nous savons, nous prêts à Jésus Mais malgré que nous prêts à Jésus Nous avons eu un problème Nous des amis Jésus, mais y a eu un problème Jésus est condamné la bas mais y a eu un problème Y a eu une bonne amitié avec Jésus, mais y a eu un problème Jésus est apprécié, y a un problème En d'autres cas, y a mené une vie de communion avec Jésus mais malgré tout, il y a un problème Je dois comprendre que, en tant que chrétien vous il doit marcher en intimité avec le bon Dieu et pour un problème Non, non, ça c'est très important Parce que les gens qui connaît, Les gens qui ont un problème C'est les gens qui péchait seulement il y a des gens qui pensent que les gens qui ont un problème, c'est les gens qui vivent mal seulement. Il y a des gens qui pensent que les gens qui ont un problème, c'est les gens qui ont une contravention avec l'éternel. Mais les gens qui ont un bien avec le ciel. Même Jean-Marie est bien avec le ciel. Marc est bien uh, avec le ciel. Lazare est bien avec le ciel. Job est bien avec le ciel. Mais ils voilà, il a un problème. Et voilà, ils ont un problème. Donc, ils ont eu Jésus. Jésus pas répondre. Un jour passé. Deux jours passés. Trois jours passés, il n'y a pas attendu rien. Et puis Lazare tombé, il est mort. Lazare est mort. est étonné. Parce que yo pas attendu à ça. Je pense que Jésus a venu rapidement et puis guéri Lazare. Mais Lazare a tombé le mourir. Nous devons comprendre que le Lazare mort c'est ton choc pour moun C'est ton choc. Parce que non seulement il t'a attendu pour Jésus venir immédiatement, mais si Jésus pas décidé de venir immédiatement, on nous dit même si Jésus pas décidé de venir immédiatement, mais Jésus t'est qu'à voyer. Yon disciple, yon disciple, comme il n'est pas qu'à venir, Jésus n'est qu'à voyons un représentant. Quelquefois, on n'a pas un mariage, ou pas de funérail, ou pas qu'à l'on réunion, mais pour montrer les gens qu'on apprécie, apprécier, ou voyons un représentant. Jésus a 12 disciples qui t'avaient. Bon, s'il te mis du côté lié, il n'y a pas de cas il t'a vu, même un représentant t'a vu. Mais attendez, attendez, l'homme a dit même un représentant te ka je ne peux pas pour ta bombe, je ne pour pas demander pour ta pour pour le tabac, Pierre, Jacques et Jean. Parce que Pierre, Jacques et Jean, c'était compagnon de genoux. Là la jette jeté ces là avec eux. Là la montée sur le monde, de la transfiguration. Ça, c'était un amis près. Mais même s'il si pas Pierre, Jacques et Jean, mais même vieux Thomas. Mais putain, même, même s'il si pas de Pierre, Jacques et Jean. Mais même vieux Thomas, même vieux Thomas. L'État a dit Thomas, allez représenter-moi que vous Jésus n'est pas venu. Jésus pas répondu. Il pas mis pieds. Il n'a pas vu personne. Et non seulement il n'a pas voyer personne, mais Goloque d'Adayo t'a Si Jésus n'a pa pas décidé de, si de voir personne, il n'a pas voyer parole. Alors, on parle de ce même Dieu-là. S'il le pas de un disciplin, il dit, a qu'à parole. Parce que la Bible dit, il envoie sa parole et il est guéri. Si l a dit le pas il ne veut pas dire, il le veut pas il a veut pas dire, il ne veut pas il dit Lazare pas guéri. il ça veut il dit, veut pas pas Bon Dieu, pas bouger même. Jésus, pas répondre. Jésus, pas venir. Jésus, pas vous, les amis. Jésus, pas vous, les paroles. Et puis, Lazare a mouru. Lazare a mouru. Bon, Marie avec Madim, pas ça parce que Jésus guérit, moun li pas konne. Moun li pas pas Mandel pour guérison. Même une femme de perte de sang elle n'a pas connu, elle n'a pas d'ailleurs, par derrière, elle toucher le a été. Quand il y a un bon patné Lazar, malade, il quitte le mourir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, ça c'est souveraineté de Dieu. Ça c'est souveraineté. Comme mon Dieu grand, je ne fait ça. Je ne comprends pas. Je ne pas questionner, bon Dieu. Mais, mais, mais, mais, mais, au moins, comme c'est bons amis, Lazar lié même si par pas pour qui ça le fait ça le fait mais comme nous sommes bons amis famille hein, nous toujours prenons soin lui manger la cale dormir la cale donc nous connaît que bon la vie en donc tout monde attend Jésus le Lazare mort et puis yo yo yo yo fait nouvelle la passé, que Lazare mort Jésus reçoit nouvelle là et Jésus te connaît ça que monsieur déjà mort tout le monde attend pour Jésus, vite dans pour y salbraldi dans l'enterrement. Salbraldi qui? Qui message? Parce que Jésus, c'est un évangéliste qui était bien connu dans un nan Il dit, l'eul a prêché croisade contre 5000 personnes, sans compter les familles, et les enfants. Donc c'est un évangéliste bien connu. Donc tout le monde attend pour évangéliste. Le, le, le, le, le, le, le funérail, bon amis Qui message évangéliste évangélis, Jésus va le prêcher? Parce que ces bons amis, il décide pas à guérir. Nous qui message qu'il le prêcher? Donc il a tant Jésus pour, pour le parler. Donc il dit, Jésus, c'est ça, mais, il faut il y a papa. Et donc, depuis la veillé Jésus a plan. Veillez arriver vendredi soir. Tout ami de la famille là. Sac en noir. Chemise blanche. Cravate noire. Yo. Et puis, il y a parlé de famille en qui est Lazare. Tout le monde a regardé. Il y a Jésus. Mais Jésus n'a pas parlé. Ah, il a dit, comme Jésus était loin, comme Jésus était loin, il n'y a pas la veillée. Bon, vous comprendre ça, mais c'est clair, ça c'est sûr et certain. Même si pas de veillée, mais demain matin, quand Jésus a pris un funérail. Parce que veille par par par à part un, veillée à un, à part un. Mais dans funérail, là, funérail à 10h du matin, Jésus a pris. Jésus a pris. Donc à 10h, ce n'est pas dans qui j'ai jamais eu À 10h, là a pris Il y a funérail arrivé 10h du matin. Mon abvini, Corbi c'est que il est sorti, dans l'église, il commence à chanter, quel repos, quel repos céleste. il lis Somme 90. Et puis, message à prêcher, tout moun ap gade deye, yo parwe, yo, yo parwe, le monde a gardé derrière. Il n'y a pas Il Jésus. Le service abral fini, il a dit qu'il y a de Jésus quelque part non pas well. pendant pendant qu'on connaît toujours fait mon visiter et que c'est que les garder dans la dernière fois, il a dit y a de gens, donc Jésus est là, mais il y a un ne pas les gens qui sont là. Donc, sur pas derrière, pendant qu'il y a fait passer devant ces que là parce que ta là quelque part, il n'y a pas qu'il a passé pour le pâtard Mouna mou passe, mouna passe, mouna passe. Dix moun, vingt moun, centaines de moun, milliers de moun passe. Jésus pas là. Ah, yo dit ça son bagay drôle. Parce que mou konne, Jésus toujours là dans un moment difficile Mais le patte là, dans veille, hier soir il le patte là, mou, yon finira la matin. Bon, mou konne, mais mou, et, et kounia nous noubral dans nou le cimetière là. Donc, même si Jésus te rate te finira là, mais même devant ce métier là la a vini, la vini. Même au dernière fois même s'il pas grand temps où Lazare, mais la grand où c'est qu'elle a qu'entrer dans la tombe non. Tout le monde attend Jésus pour passer dans Un dernier moment. Il a dit tu es poussière, tu retourneras en poussière, il a plaqué fleur, c'est que a descendu. Jésus par Jean Baptiste. Pas, pas, pas un jour, non, pas deux jours, non. Trois jours, pas trois jours, non, quatre jours. Après l'azar fini d'enterrer et puis Jésus apparaît bien chelbe Jésus apparaît bien chez Jésus apparaît, qu'elle propose. Parce que moi, avant, nous, nous toujours t'arrivons pour bon Dieu sous panique. Mais est-ce qu'on remarque un qu bagage Ou j'aime lire un verset dans la Bible, qui dit, And Jesus ran » Ou j'aime lire un verset comme ça Jésus courit. Pas un verset dans la Bible, pas un Green verset dans la Bible qui dit, et Jésus courit. Ou pas j'aime lire ça dans la Bible Et Jésus courit. Jésus, Jésus toujours bien chez le bain. Il paraît, il paraît, il paraît dans le pal. Et puis il paraît sans que propose. Il paraît seul, pas paniqué. Je m'entends des a là, Jésus ne prend panique. Moi, je suis dans le monde, de coronavirus, Jésus ne prend panique. Dans va passer passé, Jésus ne prend panique. Dans le sac frappe fait là, Jésus ne prend panique. Côté mariage, où il est là, où il s'est venu trois mois de cela, Jésus, bien chelme. Jésus ne prend pas panique. Parce que l'éternel fonctionnait sous calendrier pâle. L'éternel fonctionnait sous agenda pâle. L'éternel fonctionnait sous temps pâle. L'éternel fonctionnait sous programme pâle. Donc, quatre jours plus tard, Jésus a vini bien chelvet. Sans panique. L'a marché avec discipline et puis l'a porté. Et puis l'a porté. Marie avec mort. Jean yon dit dans bon créole là, Yo de gantan, yon de gantan paille, yon pokan a de tout foumi pour Jésus. Parce que là, yon Jésus pa pareil. Dernière fois, dans le yo, Jésus, pas dans le cimetière il pas il pas pas même visite, fait après la mort, Jésus pas Marie avec Maté dit m'a préparé, yo, avec toute forme foumi pour lui, les la pensée dernière fois, où fois, Marie dit, ça, dernière fois, les devine la là, ne te pas de grand prix, qui te coûter un d'années de salaire de travail, ne te prends pas faim et puis nous nous la gêlons dans le pile et puis pas frère, et rempli ça là. L'aile tourne ces mêmes bagages là encore. L'aile tourne. Marie fâchée. Marie fâchée. Je connais quelqu'un qui est capable de sentir la situation mariage. Je n'ai jamais décrit Marie avec Marie là. L'idole. Mais il y a quelque bagages, bon Dieu, fait. On est cœur ou fâché. On pas dire dit, mon fâché. Marie fâché fâché parce que Jésus pas paraître. et puis il dit n'attendnez Jésus paraît la bible dit comme ça que marie sortit dehors c'est quand il prend Jésus avec gras et puis il dit seigneur soutez là soutez là ça va la priver frère maintenant souté là si si un problème moi g'ai là c'est parce qu'on a raté es, es rendez-vous si n'ai pas de là, c'est parce qu'on pas répondre l'âme je Si mes problème c'est parce que ne genoux pas comme sous pas il dit Seigneur, sous là. Ça frère. On pas si il y a quelque qui conn dans la vie et pour sentir et pour sentir ou bon Dieu là. Ou, ou, ou pas dit... Est-ce que, est que nous mettons honnêt Est-ce que nous mettons honnêt Nous ne pouvons pas proposer religieux nous ou capable de très honnête. Il y a choses qui passent dans la vie. Ou sans doute demander l'éternel, Koton te yé Ou sans doute demander de poser des questions. Souté là, la famille ne peut pas être crase comme ça. Souté là, le mariage ne peut pas être échoué, les gens échoué. Souté là, la petite ne pas être en prison comme ça. Souté là, je ne vais pas avoir une petite fille avec. Je ne vais pas avoir des petites fils. Je ne vais pas avoir petite sans papa. Soutez la là. Je ne vais pas te faire dans le travail là. là. Seigneur, Soutez là. Et puis Jésus n'a pas dit grand chose. Jésus seulement répond. Il dit: Madame, Madame, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Et puis il dit Marie, viens avec moi. Il dit Marie et elle montre qui côté où mettez cadavre là. Elle montre qui côté où mettez cadavre là. C'est bizarre que Jésus pose des questions ça. Il dit elle montre-moi où mettez cadavre là parce que Léla, a été mort. L'airufin une porte nouvelle ba ben, Jésus que la, Lazare que Lazare malade. Jésus dit disciple, que mon ami Lazare dort. Et puis la Bible dit comme ça. Le Jésus rend compte que yo pas comprendre, il dit au clair mon ami Lazare est mort. Ça veut dire Jésus te connaît Lazare est mort, sans personne pas dit de Li mort. Parce que dans l'omniscience, dans la connexion avec le Saint-Esprit, il connaît que Lazare mourit sans personne ne dit que Lazare mourit. Ça veut dire que si Jésus a eu assez de, de, de, de, de connaissances, d'omniscience pour le connaître que Lazare mourit sans personne ne dit, mais il y pas, personne n'a pas besoin de dire qui côté Lazare. Il connaît que Lazare Mais il dit à Marie avec le montrer. En d'autres termes, montrer, ce n'est pas pour moi. C'est pour Almontre, Almontre qui koto enterre. Ça, ça veut dire. Mais ne sais si ça, sa, j'en arrive, arrive ou non, yon funéraille. Ou bien, l'homme mourit. Gen moun la, dit, un e tel mourit, yo pa e, yon pas crié. Yon dit, un e tel mourit, yon pas crié. Préparation fin fête. Veillez à fête, y'a pas crié. à fête. Tout termes à fête, y a pas les de monde, mais comment la ville te y'a? Y'a pas crié. L'e y a visité Kora, y'a gardé, y'a visité Kora, y'a gardé, y'a pas crié. Y'a mette ce qu'elle a dans Korbia pour l'aller la etc., etc., y'a pas Là, arrive dans le cimetière, là, c'est quand elle a suspendu sous toi, il a dit tu es poussière, a etc. Il Et, a, a parlé, toute parole, il n'a pas crié. Mais si, nous qu'on a un nous qu'on prête attention, la majorité du temps, même les gens qui sont plus dur la peut c'est là qu'ils regardent, c'est là qu'ils sont entrés en baptême, vrai. C'est là qu'ils sont de plus crier dans le funérail. Parce que on dirait... Le conseil de monde, même là, y a prend une nouvelle là... Y, y, y, on dirait qu'il y a toujours un espoir. On dirait toujours un espoir quand même que le monde ne pleut. Là, on en prend une nouvelle là, on pense moun y a un espoir moun n'a monde ne pleut. Dans la funeral, on y a, y a un espoir que le monde ne Même le siècle là là, mais là, on en y ouais, nouvelle là, on ne trouve pas. Dans le moment, c'est là ça perdu espoir de résurrection. Il dit mon amour est vrai. Donc, le Jésus est venu, il dit Marie, elle montre qui côté. En d'autres termes, elle montre qui côté ou perdu espoir montrer qui côté ou perdu la foi. Elle montre qui côté ou, ou perdu confiance. Elle montre qui côté ou give up and down Elle qui côté ou river ou dire impossible. Il dit, elle mène place. Elle mène même. période de crise, ça bon, Dieu a dit elle place. Place côté ou perdu espoir. Place côté ou pas ouais, rien pour encore place côté dit comme ça eh bien petit ça pas d'espoir pour lui Maria ça pas d'espoir pour lui Maria ça fini Maria ça fini Timon ça pas j'en venir joindre Jésus Maria ça pas j'en me convertis Nex ça pas j'en bail Jésus quel Al montre m pas j'en graduer gradué m pas j'en fini l'école m pas j'en yon bon travail l'état dit Al montre m'ki qui côté ou perdu espoir pendant des années ou tant moins pendant des années où fais confiance pendant des années où quoi m'a miracle pendant des années auquel je n'ai pas intervenir mais quand tu arrives dans la vie où tu dis ça n'est assez it's not gonna happen anymore tout le monde m'a été marié mais moi je ne pas marié tout le monde m'a fait petit mais moi je ne suis pas faire petit encore Hey hey. tout le monde m'a fait travailler mais moi je ne pas travailler. tout le monde m'a fait diplômé mais moi même m'a qui gifle sur bagarre de 5 ans je ne suis pas passer par encore qui compte arriver ou qui vote dans la vie jésus dit mais même dans la place là mais n'aime dans la na place là. Mais suis dans la place là. Et puis là, Jésus est arrivé. Le Jésus est arrivé dans la place côté le a perdu espoir. Le Jésus est arrivé dans la place côté le dit miracle impossible là. L'heure lui n'a place. Où qu'on mes côtés l'autre côté, pas Et puis Jésus campait devant tombeau. Attendez. Jésus campait devant tombeau. Et puis il prononce son parole. Alléluia. Alléluia. Il campait devant le tombeau. Il campait devant le cimetière. Il campait devant place de mort. Moi, bon Dieu, il campait devant le cimetière. à s'est la campée devant cimetière cimetière, la matin, dans la Nan place où tu as abandonné, dans la place où tu as place la foi. dans la place où tu dit l'impossible, Jésus vient camper devant cimetière, ya. et puis il relève. monsieur, ya. et puis il dit Lazare, et puis il dit Lazare, et puis il dit Lazare, il di dit Lazare, sort. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Si tu as mourir. Bon Dieu capable de ressusciter. Moi, du mariage qui t'est mourir, bon Dieu capable de ressusciter. Là. Business qui t'est mourir, bon Dieu capable de ressusciter. Là. finance qui t'est mourir, bon Dieu capable de ressusciter. Relations qui t'est mourir, bon Dieu est capable de ressusciter. Orgames encore qui finissent mourir, bon Dieu capable de ressusciter. Là. Espoir qui t'est mourir, bon Dieu capable de ressusciter. Sous-compréhension, samedi, à des gloire. Lazare sort. Et puis, il y a quelques théologiens qui ont commenté sous verset. Ils ont dit le Jésus campé devant le cimetière. L'obligé dit Lazare sort. Parce que Jésus n'a pas servi. S'il était seulement campé devant le cimetière. Et puis, il te dit Sort. Il n'a pas dit un nom spécifique. Depuis, ces est tu il est depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, depuis 4000 ans. Tout a plevé courir dans le cimetière. Parce que y a tellement de puissance dans le voile. Il a tellement d'énergie dans le voile. Il a tellement de la vie dans le voile. Pour tout le cimetière à a de ressusciter L'obligé dit Lazare Lazare Lazare sort même bras des piles avec Le dit Lazare sort au temps de Jésus t'es en pile Lazare t'es en Lazare qui t'es mort qui t'es dans le sein d'Abraham t'es en l'autre Lazare qui t'est là Le dit Lazare sort tout le monde qui était Lazare dans le cimetière, tout Lazare qui était mort, tout le monde qui était campé, il pensait que c'est eux-mêmes. Et puis le Saint-Esprit allait dans le cimetière, il dit c'est pas où, c'est pas où, c'est pas où, c'est pas où. Ou. ou même qui est à venir devant. Parce que lorsque mon Dieu décide pour le bénir, le monde qui doit même nom à il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de cap en bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de cap bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Je comprends ça, je dis à Dieu, gloire. L'idi Lazare sort. L'idi Lazare sort. L'idi Lazare sort. Nous t'en dépends, Dieu a tout sorti pour toi. Pour Dieu a tout sorti dans la dépression. pour Dieu a tout sorti dans la tristesse. pour Dieu a tout sorti dans découragement. pour Dieu tout sorti dans abandon, pour Dieu a tout sorti pour Et pour te dire, pas de encore. Sorti la donne. L'idi Lazare sort. L'idi Lazare sort. Et puis, qu'on y a Lazare sortir. a commencé à sortir Et puis Jésus dit, «Démarrer là » Est-ce qu'on t'a des amandia là il commence à sortir. Et puis Jésus di dit Démarrer. Et puis quand a profité de démarrer, mais Lazare a sorti bien chez dans le cimetière. Et puis la Bible dit Les Lazare a commencé à sortir bien chez La Bible dit Tu as un groupe de monde. Tu as un groupe de monde. Tu un groupe de moun. Tu as un groupe de monde. cimetière. Là. La Bible dit Marie avec Tu as un groupe de monde. Tu de moun Tu as un groupe de monde. Tu lui qui est jours l'a crié et puis l'a vu du coup pas là qui commence à me suivre lui qui ne veut pas se qui ne passer pas se l'enrisser te Capitée quoi t'es converti t'es quoi t'es con Jésus Te quoi Jésus te con d'Amira Kayou moi même moi te con moi éclairé moi même moi n'acclaire moi même n'envole moi même moi n'enfume une ou qu'un problème moi qu'un problème pour la zao la mouri la zao pas de mouri pas d' différence entre nous même cap servir mon Dieu et moi même cap servir Dieu pas de différence entre nous même capit la sanctification et moi même cap pour éclairer pas d'indifférence nous c'est même bagaille la bible dit qu'on ça et allé pour y aller passer bêtise et puis la bible dit et puis vous regardez yo et la cap sortir cap sortir qu'on y a même la sa qui te fait marie crier c'est même la sa qui fait marie rire nous t'en dépendons de bon, du, a, tout ça qu'à fort crier les pour le faire fort content problème qu'à fort crier c'est lui qui va le faire content encore. Problème, vous ne pas capable. C'est lui-même qui a boyé un témoignage. Ou êtes pour raconter tout le côté comment pas petit café petite Ou pour raconter tout côté comment coronavirus. Hey! T'es fin pour te wale Ou t'es sous un kaban de l'hôpital Yo t'es fin give up through Yo t'es tout patat de vivre Yo t'as préparé en teman Yo t'as préparé finera Mais Jésus te m'am se ria Qui gêne la resurrection et la vie Li t'es visite kaï mouen Li t'es visite foyer mouen Li t'es visite fami mouen Le moi la t'i gloha T'i gloha T'i gloha T'i gloha T'i Yeah, yeah, yeah, yeah, le yoga, le coup de voisin regardez. Le tout quartier a gardé, il y l'Azare ressuscité. Quand il y a des gens qui ont passé, Marie avec ma bêtise, il y a Jésus la foi. Parce que Jésus la capable. Quand Jésus la foi, parce que Jésus a eu la foi. Il y a eu la foi. Dans la période de coronavirus, il la vie. Même les hypocrites ont obligé de félicitations. Même les hypocrites ont obligé Jésus pour la dire par contre, qui bon Dieu va servir, mais quel que soit bon Dieu va servir, restez connecté avec elle. Aïe, aïe, aïe, aïe, qui ça pour me faire Les bon Dieu va répondre. Les prier, bon Dieu va répondre. Les parler, bon Dieu va répondre. Les vrais bon Dieu va répondre. Qui ça pour fait? Jésus dit, si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu l'aime prier lui va répondre ça pour me faire continuer prier l'aime jeûner lui va répondre qui ce à pour faire continuer jeûner l'aime chercher lui va répondre qui ce à pour me faire continuer chercher là pas jamais quitter là pas jamais abandonner là pas jamais qui va pas jamais dire pas peur parce que si tu crois hey hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Lycée alpha l'oméga le commencement et la fin et la fin bon dieu café pour toi il est la caille nous le on le fait mais on, on sentit onction bon dieu dans toute salle ça lycée alpha l'oméga, l'oméga Tout bagarre, contre la faim. Tout bagarre, tout bagarre, tout bagarre, Tout bagarre, tout bagarre, tout bagarre. J'ai fait. Yon yes. miracle. Yon yes. miracle. Yon yes. miracle. Bon J'ai bral fait. Yon miracle. Oh, moi. L'IC alpha. l'Oméga, Le commencement. Et la fin. Bon J'ai fait. Yomira, Yomira, Gibra Yomira, fait Bon Yomira, Yomira, Yomira, Yomira, Yomira, Yomira, Yomira, Yomira, Yomira, Yomira, Bon Dieu, Yomira, et la fin, le vois, le vois, le ne le pas, je le vois pas, je le ne le pas, le le le L'oméga, le commencement, et la fin, mon Dieu va le faire, et un miracle. Mm -hmm. Mais question, il y a un côté là, tout à l'heure, je vais prier avec tout le monde. Mais avant de prier avec tout le monde, je vais poser question ça vous même. Est-ce qu'il y a Jésus dans la vie ou même ce qu'on a Jésus ça dans la vie Si on n'a pas Jésus ça ou sans espoir dans la vie ça. Nous-mêmes qui avons Jésus, nous avons espoir même au-delà de la mort Même au-delà de la mort Même au-delà de la mort, nous avons espoir Jésus te dit Marie avec Marc Avec Marthe. Celui qui croit en moi vivra même quand il meurt Donc ou même qu'il a qu'a Sous nous soupoko jambe pas Jésus la vie nous allons chanter chant ça Jésus la vie oh. c'est l'opportunité pour bas Jésus la vie oh. Il y a deux résurrections résurrection que Lazare, Jésus t'est fait, ah, c'était résurrection dans la vie, ça. Attendez. Lazare t'est bénéficié de la résurrection. Mais ce n'est pas résurrection ça qui est plus importante. Parce que Lazare t'est ressuscité, mais après ça, Lazare t'est mouru encore. La résurrection dont il a bénéficié, c'était une résurrection temporaire. Il t'est ressuscité, mais après ça, il t'est mort encore. Mais il y l'autre résurrection. Il y l'autre résurrection qui est éternelle. Lorsque vous les yeux dans le Christ. Il ressuscité avec Christ. Il vivre dans sa présence pour l'éternité. Donc, si vous là, vous attendez, moi vous le matin. Vous ne pouvez jamais Jésus la vie. Ça, c'est l'occasion pour Jésus la vie. Pas rater l'occasion ça pour ben Jésus la vie. Peut-être ou a dit, Pasteur Greg m'a fait le demain si Dieu le veut. M'a fait la semaine prochaine. Non. La Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Si vous attendez si vous tendez le message ce matin, hein, vous avez raison pour ça. Si vous attendez voix, voix vous avez raison pour ça. Ou peut-être que vous seulement sur YouTube ou que vous avez gardé différents monnaies pour tomber sous prédication ça. Et puis pour raison pour l'autre, vous voulez avancer, mais vous avez des qui sont c'est le Saint-Esprit de Dieu qui travaille dans le cœur. Donc, dans un moment ça, ou même qu'il a un cap tandem, cap gadem, cap tandem ou bien cap gadem, qui t'a remis à Jésus la vie pour la première fois, si ou pas sûr, sous ta fermez yeux, immédiatement, vous va dans la présence de Dieu. Si ou pas sûr de ton salut, si ou pas sûr, ou relation avec Christ, si ou pas sûr, sous si tu yeux yeux, dans la présence de Dieu. Ça, c'est moment pour Jésus la vie. Peut-être Peut-être Où t'es pas Jésus la vie Mais à un moment donné Où écarté de chemin Et après son fin de temps des matins Où dit quoi ça C'est pour me gagner Jésus ça Jésus ça qui bat la vie Jésus ça qui bat espoir, Jésus ça qui fait résurrection Dans le monde ça Et dans le monde à venir Jésus qui fait résurrection dans le ça Et dans l'éternité Je veux gagner une dans la vie donc, quel que soit le qu côté là, si tu as Jésus la vie, je faut faire une prière. Répétez paroles, ça y est, je vais faire une prière. Quand tu es là, as remis Jésus la vie pour la première fois. Ou bien peut-être que tu Jésus la vie, ou retirez-le sous chemin, on va retourné. Quel que soit le côté qui est baissez tête avec moi. Quand tu avec famille, baissez la tête avec moi. Je vais pour faire une deuxième bagarre par la foi. Quel que soit le côté, maintenant pour lever Mais Mais pasteur Greg ou pas, ouais, n'y a pas besoin de lever qui Ou pas lever pour moi, mais on le pour bon Dieu. Et bon Dieu, ouais, au côté. Donc, quel que soit le côté, je vais regarder la retransmission. Ou t'as ramené Jésus la vie. Levez lever Levez ma Répétez parole ça après. Dis Seigneur Jésus. Moi, reconnaître que me suis un Moi, je fais ça qui n'est pas bon dans les yeux. Mes paroles ou disent Que voyez petit tout. Jésus viens mourir pour moi. Jésus, dans la minute ça, moins bon la vie, moi. La vie moi. Prends, prrends, fais sauver avec lui. Sauv Écris non moins dans le livre de vie, vie pour ne pas jamais, jamais, jamais effacer encore. encore. Remplis moins et scellez moins avec Saint-Esprit. Saint Utilisez moins comme un instrument. Pour la gloire, la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on fait prière ça part à la foi. Premièrement, félicitations. Parce qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Mais l'autre bagarre, on voit le La Bible dit, la foi sans les oeuvres, les mortes. La foi sans les oeuvres, les mortes. Ça, ça veut dire, on doit croire dans cœur. Mais si on fait une action qui démontrait la foi, pas ne signifie rien. Donc on faut faire une action dans minute ça qui démontre foi mais qui sont fait, le téléphone quel que soit le côté ou regarder kounia, prends prendre le téléphone ou même qu'app prends téléphone non sous pas déjà sous page youtube nous al sous page youtube nous qui marque qui chez allez kounia, et puis cliquez sur live là donc ou même qui est déjà sur « live là sur youtube mais ça me va au fait, ou même qui fait une décision ça qui bat Jésus la vie pour la première fois ou bien qui retourne dans la place où... Sous-bas Jésus pour la vie ou pour la première fois... Il a besoin pour cliquer sur le deuxième lien qui est en bas page là. Ou bien marque Salvation. Ou bien sauver. Salvation. Cliquez sur ça une minute ça. Et puis, ou il un formulaire. N'a quelques questions rempli pour nous. Donc, quand il a fait ça sous Jésus la vie ou pour la première fois, rempli le formulaire ça. une question, ou bien, il formulaire ça ça, c'est qui joue ou est disponible pour H.P. Qui joue ou est disponible pour H.P. Ça, c'est maison de prière. H.P.A. c'est un cadre. H.P.A. c'est un cadre. Quand tu rencontré un petit groupe, même gens les disciples, tu es rencontré un petit groupe, un groupe de 12. nous réunis par téléphone, nous prier l'une avec l'autre à profit de Jésus la vie. Première étape besoin prend, et eh bien, c'est pour venir aux disciples. Jésus pas dit allez l'effet de toutes les nations des convertis, il dit allez l'effet de toutes les nations des disciples. Ça veut dire du moment où Jésus l'a vu, nous un mis un, un, un, un, un HP que n'a fait par téléphone, ou a connecté avec nous et puis chaque semaine, nous avons rencontré ensemble pour nous aider grand Grandir. donc remplissez ça, nous avons. ou même si nous t'es quitté place place, si vous avez quitté place et puis vous retournez dans place, vous avez un troisième lien qui marque. Restoration ou bien restauration, et bien cliquez sur le troisième lien qui marque Restoration ou bien restauration et bien cliquez sur le Ça veut dire, moi, rebaille la vie à Jésus, ou même qui rebaille la vie à Jésus, et bien cliquez sur le troisième lien. A. Ou après, même question qui paraît, qui joue ou disponible pour HP, marquez qui joue euh, euh, Nan forme, et puis dans joue, ça pour, pour, pour nous réunir avec vous, réle, à, réle et puis prier avec vous. Qui joue ou disponible et puis chaque semaine nous sommes capables au dans jour ça et puis une prier avec nous va chanter lycée alpha loméga le commencement et la fin pendant de nous chanter ça remplis formulaire ça rapidement au nom de Jésus hallelujah yes lord tout bagage c'est alpha c'est alpha L'Omega Remplis la ça le commencement et la fin Oh Dieu bon Dieu bon baga Tout oh alpha l oméga. L oméga. Le, commencement. Le commencement Et la fin Dieu Tout alpha